Nous comptons en région, nous, encore une fois sur TVLAKAITI.com, mes amis compatriotes, mesdames, mademoiselles et messieurs, de partout à travers Modelin, la la nous, Haïti, chérie. Eh bien, euh, son vidéo a quel content que nous qu portons pour là, parce que la police frappait. la police mettait de l'eau dans les yeux famille gros chef gang dans Latibonutlan et bien divers lots encore qui ont même déjà voyagé dans pays sans chapeau et n'a dit que opération ça qui même c'était une opération dénicher bandit déchouquer vagabond et bien la police qui même eu un résultat là qui mettait la, la joie dans un en pile surtout dans département Latibonutla en pile monde célébrer un pile monde fait et bien profète qu'un content parce que ont délivré en bas mais et bien et e donc ça sa. Qui même t'as fait s'encouler t'as baillé moun la tigre du problème et dans le moment on a parlé là monsieur mortellement blessé et eh bien nous va l'inviter au détail De ce barbecue avec américain c'était à cap Fête. et donc il et a qui donc qui mettait en bagaille sous ATA là pour faire mon pensée pour qui peut et mettre nos barbecue, dans le conseil de sécurité de nation des Nations. et puis c'est money get bullshit cap Fête, qui doit parler un exérience vrai donc, il n'y a pas pour le pays d'Haïti, à moins que vous accepté de venir avec militaire militaires dans le pays. Et c'est ça, un pile haïtien, un pile politicien haïtien, de et un pile tout qui d'accord. Mais c'est Ariel Henry, oui, avec le gouvernement de facto, qui lui-même a décidé, et donc avec bourgeois, prend et décision. ça, Mais c'est une décision qui n'a pas vraiment marché parce que la Russie à la Chine camper dans un quoi. Qui donc quand pape force un militaire cap le pays a malgré nos e avions force Canada force US -E -E -E -E à entrer mais toutes ces manigances paris un yen cap marché selon ça nous même nous suivent là et bien nous nou allons inviter vous à tout détail de comment et bien policier ça y qui au même bayon résultat top là côté arrivé mettez dominosier chef gang la tibo Mesdames madame dit monsieur bonne écoute tout le monde la p'tite Bandit continue à la l'intérêt en grand payant. Nous oui. avons parlé de huit très estimables alias gros Chef de la zone qui la famille, si vous voulez la en bas de la police. Bon, bandit, ça vient. Mais nous à un sac à sous-commissariat. La police a récupéré un président à 15 ans qui était mais bandit. Bon, nous ne pouvons pas plus loin encore. Nous ne pouvons pas dire non, zone pour des nous avons parlé parler des bâtiments. Nord-Ouest, nous connaissons un peu de monde qui est sorti dans la zone pour les pères capotés et monde à faire bon suivi. Deux présidents de gang bon dire, et bien, ils sont sortis samedi 22 août 2022 dans l'échange de l'étude avec un agent de Maintenant, dans la zone pour de paix, dans le département Nord-Ouest. Nous avons des informations qui sont confirmées auprès des autorités policières, région deux individus qui a basé nos 1000 présents et Winston Pierre Ayassan, John ainsi connu, notamment Gang Bonziri, qui a opéré dans le de paix selon Pierre Nathan. Ils ont fait 10 vidéos, samedi 21 de blanc, et ils ont été avec la police au cours de l'opération qu'ils ont menée dans le selon l'autorité policière. Déjà en septembre 2022, la police a tuée respectivement Metta, pour présumer chef de gang, et John Pierre Ayat, les présumés mamans. Et lui, il dans de dit, la police, malgré le fait de faire mon ego, il a participé dormir dans je <tem> nous vais parler d'Iso, je ne vais mais nous connaissons qui sont comme nous, à 6 marquages de mais un moment hey, nous avons pour nous tombés là d'installer, nous avons tout en bas de la ça veut dire ouais nous la police, nous même qui déterminait on ne peut plus, malgré très moyens mais qui continuent à bailler de résultat, mais nous avons eu un bon contact, la police. Mais si de la police, nous ne parler de questions. Et syndicats, même qui sont sortis dans Selon syndicat national politique Et syndicat, à dire entre les cas, les policiers sont liés avec gang. Le syndicat estime que c'est un rapport qui va viser pour deux les politiques, Et nous allons dit syndicat national dit ça ni même dit représentant syndical ces allégations mensongères qui relayées dans but de détruire son oui pendant n'a dit ça Salomon et évidemment mesdames et messieurs là nous on que justement grand pile le monde ça fait au plaisir là les nous monsieur gang ça va tomber et grand pile là qui meurt mais bien que son soit une équipe jeune garçon mais une fois de plus ça confirme nous Salomon sous un genoué ça confirme nous les n'a dit justement bail pour les sans moyens le n'a pas les polices, n'a pas les bons policiers, bons gars de policiers. Pas policier qui a fait abus sous malégrés, sous malégrés, non. N'a pas les bons de policiers. Il y a capacité pour finir avec gangues, mesdames, et messieurs. Et puis ça, opinion publique à Noël très favorable, salomon. Oui, et faites nous avoir la lumière. Nous allons vous dire que la police doit goûter ça. Capitaine, même qu'il faut détermination. Mais pas plus policier intérieur sous lumière. La vie pas là d'ailleurs. Et pour détourner que ne pas, bien, C'est vrai. Et nous de Mais avant nous nous La police a Mais je veux dire, c'est un élément. Nous, comme nous Mais je dire, parce que là, hésains, lesتى, la en Research ya, mais, ils -ils que fait, tout le monde vient C'est vrai la police a fait mission pour arrêter Et puis, si la si a lui-même, il n'est pas et bien il va mentalement blessé, parce ça n'est pas dans le chien dessus. Mais non, qu'on a là, créer policier, rentrer dans le bazar, ce n'est pas une solution. Mais pour la solution, c'est qui moi est, et le lui-même lui-même à la disponibilité pour empêcher des jeunes garçons monter dans le bandit. Oui, prévention à long terme. Oui. Prevention qui à long terme pour ça pas répéter. Qui prévention qui est pour ça pas répéter. Mais, je dis à, nous, va, si est pété, avant de la a mais c'est avant de un qui est passé, mais je nous, ça tout le monde avant de guérir soit slave-fli, avant de avant de caler Ça veut dire, et L'Oiseau, le on fait, comment on fait. Chauvin, qui promet ce que nous fait? Parce que, comme lui, comme nous, le ministre de la par rapport à la CAS, qui va nous créer, le un éducatif, pour nous permettre de créer les foyers professionnels pour des jeunes garçons, des jeunes filles. Fini créer les foyers professionnels là, mais on va faire en cest à les réseaux sociaux là, où que les jeunes garçons sont là, où on va les jeunes garçons sont là, où on va faire des bonnes métiers dans le monde, mais pas de mettre ça pour des métiers. Mais qui ce que ça veut faire propre? Tout ce que ça peut faire propre, c'est parce que moi, je suis bien oublié, qui sont, qui font le problème de la guerre. Pas dire, en deux mille, chaque ministère, a un propre qui a l'ouest du monde pour faire accueillir, assainissement, ou bien accueillir pour embaucher des jeunes. Embauchement du temps, on ne peut mettre des jeunes travailler? Par exemple, en deux mille, c'est un public, c'est un petit peu. Dans le cas de ce curage, par exemple, on de l'éternel. On prend zone bizarre. L'autre petit on peut de créer, et et le mot assainissant, pour pas assainissant environnement, pour créer emploi. Ça Pour créer emploi. L'autre plan, il permet capable et bénéficier de ce qui Mais Maintenant, l'autre créer emploi, il y dans tout pour le grand de Quoi le de courage, nos jeunes les ou emploi par des jeunes garçons, des jeunes filles. Par exemple, je encore, on le ministère environnement, ministère environnement de la Défense, pas dans la ruelle, pour créer une équipe d'assainissement, pour des jeunes garçons, des jeunes filles. Je pour un de équipe Eh on a on a des jeunes garçons comme pour des gens du peuvent plus pour les gens de ça, pour comme ça, à les jeunes, les jeunes filles. Par exemple, il y a par exemple, social avec le CAS, pour un environnement avec le ou pour un public, par rapport faire, ou pour les gens ou pour gens pour bénéficient, les qui non, l'état veut fait comme ça l'état par des déplacement il a besoin de soirée de l'année même seul pour reste il y a pas fait et puis on vient parler me connaître. j'ai là pas paye même même il pas en même mais comment ne pas multiple de pays pendant que pas il aucun emploi créé. Emploi, emploi, emploi pour créer emploi ça pour garçon jeunes fille qui ont toujours en activité par exemple c'est combien de temps? Nous devons être une équipe prévalente ou une équipe matérielle. À chaque moment où l'élève ne peut pas louer, il a créé des emplois pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui n'ont rien à bénéficier. Ministère des Sports, créer emploi, n'ont Nous, Ministère de crée créer emploi. Ministère intérieur créer emploi. Je vais vous en parler. Chaque fois que vous avez un emploi, les jeunes garçons, ils des à encore. de l'Europe. Ils viennent à l'école de Mais les sous-contents qui ont alloué que barbecue plus criminel que Joseph Michel Matéli. Est-ce que barbecue Jimmy Cherizier est criminel que Ariel Henry? Jimmy Cherizier, barbecue de G9 en famille et alliés Et tout d'abord, m'après le Jimmy Cherizier Barbecue, nest 84 millions. Effectivement, je dis à peu près ici. Conseil de sécurité des Nations Unies. Réunis, ils ont voté à l'unanimité sanction contre Gang. Là aussi, avec la Chine, mettez-vous d'accord. Je me tapez suivre vote là. L'émission que nous faisons sur plateforme YouTube, il faut matin, hein? nous parler de lit. Mais je dis à, réaction maintenant. La pile longue. Moi pas connais Jimmy Cherise Barbecue ni en pète ni en pète. Moi juste tendez parler de. Yon policier. Yon le Jimmy Cherise Barbecue. Ka fait parler de lui dans la police. Et première fois, m'a de vraiment. Parler de, de, de Jimmy Chérisier Barbecue. C'est exactement dans une opération que Barbecue T'as mené pour la police nationale d'Haïti. Alors, son équipe policier, lui-même était chef opération. Barbecue Jimmy Chérisier t'a mené opération 1, en dedans Grand Avine. C'est premier Opération, pardon, qui va faire la République, qu'on est Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Mes amis, est-ce que nous t'aimes bien? Si nous t'aimes moins, nous t'aimes, c'est que c'est. Se c'est opération ça que Barbecue va le mener, dans la grande ravine, qui va faire toute la République, qu'on est effectivement qui est ça, qu'a fait par les deux que les barbecues de miche chérisia. Papa Isien Famille amis plateforme YouTube Info Jodi à saisi. Me et m'étonné. Et quelque part m'a demandé tête Est-ce que Paysa ça. Nation ça. Est-ce que c'est chose que le n'a pas gagné Effectivement, moi va quelque part. Et pour prendre une décision dans le pays. Ça. Qui plus ou moins aller dans le sens majoritaire. Et bien je garantis. On sait des loges nationales avec un série de gros mains, main bon bah mais longues, internationales, à victime et à disparaître. D'abord, gens qui ont des amis, des tout, des qui tout, des gens tout, des gens qui tout, des qui ont tout, des gens qui ont tout, des gens qui des qui des qui des est-ce que barbecue Jimmy Cherizier, plus criminel que Nenel Kassi? Est-ce que barbecue Jimmy Cherizier, plus criminel que est la Latotu? Qui dit qu'on a voué l'argent Bali? Qu'on a voué quest de Bali? Boulos qui a voué Anel Belizeir, 10 000 dollars américains en liquide, pour te battre Jimmy Cherizier en deux de Nenel Massis? Est-ce que est ben plus criminel que Reginald Boulos? Est-ce que barbecue est criminel que Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Pacha Vob? Est-ce que barbecue est criminel que Edouard Bossan Est-ce que barbecue pi criminel que Renault Zib dans le pays? Est-ce que Jimi Chéryzele est criminel effectivement que Rodolphe. Est-ce que barbecue est criminel que les Bidjo, Ben Bidjo? Est-ce que barbecue plus criminel que Joseph Michel Matéli? Est-ce que barbecue Jimmy Cheriz est criminel que Ariel Henry? Nous même femmes sur la plateforme YouTube mais bientôt, pendant que nous avons posé des questions. Et de vous commencer à répondre à la question. Est-ce que Jimmy barbecue est barbecue criminel que Pierre Espérance? Et de m'reprouver, et de m'jouer une réponse à Parce que dans l'émission, nous avons pile parole que nous pouvons parler avec la nation. Nous avons pile peu cause que nous pouvons partager avec la République. dis bonjour, la p'mange Pas dit bonjour, la p'mange ou Barbecue, j'ai mis cher Ou g'on choix, ou g'on possibilité. possibilité c'est monté, effectivement. Ah, bon, pas parler de barbecue, qui guézame, captire, mon petit de soleil, l'obeille. Bah, non, ça avec moi, comme ça. Sauf que, barbecue bloqué, il y avait 4 millions de américains, effectivement, dans le dans le pays d'Haïti. Sauti-moi de septembre, vous avez moi, nous, est là, barbecue bloqué, 168 millions de dollars américains, qu'un groupe criminel, voyou, gang, parce que privé des affaires là, pas la peine d'un doux là-dedans, t'as fait ce le peuple là. Jovenel Moïse, m'ouille pour dossier ça. BBQ, toi, petit, petit, petit, petit, petit, petit, Ou toi petit, petit, garçon, petit, disposition prend pour que que petit, petit, Parce que petit, Effectivement petit, petit, 84 millions de dollars américains, qu'on groupe, n'est-ce ne secteur privé des affaires, t'as fait, et pour aider, ou c'est des cibles en mon nom, qu'on vient gros dans le pays d'Haïti. Et c'est là, nest que t'es ou va connaître, responsabilité ou, en dedans pays ou. Et fuck barbecue, montez, pour le bail, conférence de presse. Bah, qu'on si c'est pas dernier, y'a pas bail. Mais pas mourir, t'as coup, Anel Joseph. Pas mourir, t'as coup, Tige. Pas mourir, t'as coup, Evansi Sikuto comme et Jed Will. Mais pas mourir, t'as coup, yo. Mourir, dis toute la vérité. Mourir, dit toute la vérité. Et faut mettre au live, ou attendez, ou regardez là, ou qu'à vouloir parler avec la République, m'a bon parler Parce que si, Gary B. Bolchak a André Michel parle babi pas vu si mon cher capable bailler, parler. qui On sait des qui fait Zach Malonet. pas qui pas pas Ils pas pas toujours. pas je octobre, 2022 info Bato à l'appareil. Nous, c'est d'ailleurs Nous font choix, pour que nous disions la vérité. Avec la vérité, c'est que eux, en bas-bras, c'est que eux, d'être et tout. Mais son choix que nous fait De bout de fait on va mourir quand même. Et ça, si, noir sur blanc, on va mourir. Et ça, que fait me dire, nous, clairement, info-beto, nous t'en de je là. Nous vais faire une émission, ça me déplace, ou t'en on bas on va crier. Dieu a dit qu'on combatte à mourir. Mourir pour une cause qui noble. Pour un choix dans la vie. Ou. Pas mourir esclave. Mourir avec la vérité dans le bouche. Pas détruire le monde. Pas faire mentir sur le monde. Dis la vérité. Pas défendre le voyou gang. Pas protéger le criminel. Dis la vérité. J'ai neuf en famille et alliés. Que Madame Lalim, qui est responsable bien dans le pays d'Haïti. Il était by en famille familial, Il te salué arrivé en famille familial. Il te fait connaître avec arrivé en famille Ça veut dire que euh, euh, coalition gagnant qui fait là, il te dit criminalité a baissé, euh, taux et sécurité a mais, je dis, ça, c'est le, ou pas bloqué, intérêt, shérif Abdallah, qui n'a gaz. Ça, c'est le, ou pas qu'on bloqué, intérêt, Michel Joseph Matéli, effectivement, qui n'a gaz parce que, les actionnaires, les, actionnaires dans deux compagnies. Il y a un compagnon qui est le Kimazout, avec l'autre compagnie qui est le DNC. BBQ, international bien-oué, dans le secteur privé des affaires bien ou c'est là où pour qu'on bloquer ça aurait les millions. Où qu'on s'acquittait, Yuri existait toujours, BBQ. C'est parce que Yuri, pourquoi j'aime pour décision, qui stoppait intérêt, dès qu'il dans secteur privé des affaires là, qui évalue avec des, de, de millions de dollars américains. C'est sa cause où politiciens politicien, yo, pas appelé de mourir dans le pays d'Haïti. Parce que, les ce ce sont des kamikazes, ce sont des virus, ce sont des criminels. Et si États-Unis d'Amérique ont fait travailler, même je t'ai le traqué. Criminel, ça. assassins, ça. Assaillant, ça. Qui te fait crime, ça dans le Watchmen Center. Yo ta supposé veiller chaque nègre qui est pour y puissant dans le pays d'Haïti, États-Unis d'Amérique. Parce que y pi criminel. Qui te au ça, que le président Barack Obama a traqué, qui te fait crime en septembre aux États-Unis d'Amérique, si je trop me dans l'année 2000. Papa ici, j'en dis à Fonne Palais. Fonne parce que... J'ai venu Moïse avec la vérité, elle mourit. Mais de fait, il faut qu'il y ait des gens qui à dire la vérité, parce que faut qu'il y ait gens qui croient que, depuis des fêtes, on mourir quand même. Et évidemment, il n'y a pas gens qui vont mourir là. Nous, tous qui là, nous, nous, khabaha, khabaha, khabaha, khabaha, khabaha. nous, nous tous mourir. Mais il faut qu'il y gens qui peuvent lever, qui peuvent inspirer, si je n'ai pas ce vous pour qu'ils que, ils vont pour prennent. Mais je dis, y des que pour qu'ils pas. Tout mourir. Mais ce n'est pas Boulot qui peut nous. Non. Ce n'est pas Dimitri qui peut pédétouiller nous. Non. Ce n'est pas Bossan qui peut tout détruire nous. Non. Ce n'est pas Bidjo qui peut tout détruire nous. Comme tête têtes de petit de Saline. Non. Ce n'est pas Samir Edel qui peut tout détruire nous. Parce qu'il a dit la vérité. Non. Ce n'est pas un cassique qui va de tout détruire nous. Non. Ça faut qu'il que Barbecue Jimmy Cherizier, on allons parler nous de ça que la République fait nous connaître de Barbecue Jimmy Cherizier. Femmes amis, plateforme YouTube et Foubeto, encore une fois, saluez nous et m'abdi-nous, son plaisir pour moi, pour que m'en s'en avec nous je dis, dans nos grands mètres-là, et ma ces c'est grand là Barbecue, moi, de parler de barbecue, c'est après une opération, que, Michel-Ange qui était déjà la police nationale d'Haïti, avec responsable DDO. Avec responsable Unité qui relaie.